les boules, si elles mange tes non Bah... Euh, hein va falloir être vigilant. Vigilant ouais. <rire> oh, ouais. Normalement, longtemps. a qui Ouais. Là, sont trop frais. Hein. Pourtant, c'est des beaux pieds qui étaient pour faire euh, de hop Je pense que tu n'as pas acheté. Bah non, juste des melons. Et des aubergines. Ouais. Alors, il faut que tu amènes de l'eau. Il y en a un dans le la route. ça, je vais lui emmener au lieu. T'amènes de l'eau. Même... Hop. Avec ça, on a rejoint un là. Bah vas-y doucement attends. Oh c'est qu'elle est tellement elle est Pour tellement bien. grande que. Arrose pas les feuilles. Ah ouais, ça va en arrière. On va faire qu'on mette. Ah bien c'est une guêpe là, qui est morte. Pour que je mette la main dedans là. Je pousse, Alors, Sinon je vais avoir un doigt comme ouais, ouais, ouais. une saucisse après. Il n'en plus en Il Faut que tu ailles chercher une bouteille creuse comme ça. Et un piquet aussi. Et un marteau Ben bah, ouais. C'est qu'on mette pas. Alors, tu dis une bouteille creuse. Faut bien tasser. Une bouteille creuse d'eau. On va la mettre directement, on mettra peut-être de la paille plus tard. Ça fait des jolis plans, ça. Alors, il y a trois personnes. Alors là, on est dans la serre. Ah ouais, les parents, ils aident. Ça pleut chez toi, Mika. Oh purée, elle est raide la terre derrière les sènes. On va essayer de manger des tomates de bonheur. Là, on est dans la serre. Pas avant le 15 mai, dans. Ah bonjour, David. Ouais, beau plan de tomates, ça, c'est. C'est bien que ça pleut. c'est dur ça. la euh, la Faut la. On va la mettre. Bah oui, mais pour ah bouteille. non, non, non, mais c'est pas ça, t'as pas compris. C'est une bouteille euh, d'arrosage pour le système d'arrosage. Ça, la bouteille d'eau, c'est pour terre. Ah. Ouais mais c'est costaud ça qu'il tient. là Bah 3. 3. Ouais. Ah. et Il encore des racines de de lison. Ah bah impeccable. Ouais. Ah un ah, purée ça c'est des racines de Les racines du noisetier du voisin ça ben la sucrine ouais a mais je sais pas trop où parce que là bas on va il y a, ya plein de verres gris cette année je sais pas ce qui se passe Oh merde un ah, purée on revient un peu hop ah, j'avais dit une marmande une marmande au oh, purée ouais c'est sec derrière les c'est derrière des feuilles de chêne c'est pour ça je viens d'arracher les feuilles de chêne et c'est assez sec vous voyez la comparaison marmande saint pierre alors bien défriser le chignon pour démêler les racines sans les casser bien sûr mettre le plan avec une main, c'est pas facile. Je le fais avec le pied d'habitude. Je le fais avec les deux mains. Bah, non, j'en ai que 70, j'en ai pas mis plus. Désolé. Alors, bien tasser le sol. Il faut savoir que c'est en vie. Voilà. Et vous voyez la curiosité du live, des petites fleurs déjà. Je sais pas si j'en mangerai au mois de. Peut-être pas au mois de juin quand même. Mais au moins au mois de, de juillet, j'espère. C'est vrai que c'est extra pour ça. Mais les Saint-Pierre là, celui-là. Il y a les cœurs de bœufs, les petits traumas, toute une tripotée de Saint-Pierre, les courgettes élites, les courgettes élites encore, la potiron, les trombolinos, les quatre. Enfin, non, il y en a cinq même, la rougisse des stamps, petit achat d'hier, c'est moi, j'ai acheté six melons et il y en a là-bas qui sont prêts pour le rempotage. Merci David. Les fameuses euh, aubergines, celles que j'ai retrouvées le nom à Game Vert, ça, Ça sont formidables pour ça. Moi j'ai pas le temps du tout de faire mes plans euh, de bonheur. Voilà. Après, on va mettre euh, une autre Saint-Pierre. Aura, euh, ah non, ils sont pas assez hauts. faut qu'ils soient 1m50 les piquets. Oh, Au moins 1m50, après on, on les fera monter avec une ficelle. Alors, faut tout le temps procéder comme ça. Vous voyez, j'en vois souvent planter sans défriser les racines. Faut savoir, faut les démêler. Parce qu'après, vous voyez la sacrée longueur. Bah oui, Clerjault il a des bons plans. Par contre, je sais pas en plan d'aubergine ce qu'il fait. Mais c'est vrai que ceux qui veulent des plants de tomates, ils vont à gains chez Clerjaud. C'est vraiment un marchand super. Merde, j'ai pas fait le creux trop. Bas, tant pis, c'est normalement faut que ça soit dans la terre en plein champ. J'essaye de le faire comme ça. Bon, là, c'est dans la serre, ça va aller. C'est sûr qu'en plante tomates et en fleurs, clair jaune, c'est vraiment la référence en charente Alors, à côté en profiter vous voyez les petites sucrines, elles vont être bonnes à planter. Ça a été semé au semoir, le petit semoir à 2 euros. Vous voyez les carottes. Pas besoin de les épaissir. Voilà, bon, il y a du liaison encore. Ça c'est impressionnant dans la serre. Alors, dans le coup j'ai en profiter pour montrer c'est tout con, comme qu'un système une bouteille comme ça ouverte comme ça vous la mettez comme ça dans le sol ça fait un bouchon de terre vous remplissez ouais merci david vous remplissez de l'eau tous les deux jours ça fait un système de goutte à goutte moi je trouve que c'est vraiment top ça coûte pas cher en récup après en profiter euh, qu'est ce que j'avais dit tout à l'heure ah voilà les amis là le père ça doit brasser peut-être un peu quand je regarde pour trouver c'est pas évident de faire ça avec une main et un smartphone Et ça fait. Ah bah, vous voyez, ils sont. Ils sont jolis quand même les petits plans. Les petits plans de melons j'ai acheté. Merde. Je casse pas. C'est là. C'est des rubens. Moi les melons. Euh... Je sais pas euh... comment ça se passe chez vous. Mais moi, à chaque fois que j'en sème. Je récolte au mois d'août, j'en ai marre. Dans le coup j'ai acheté des plants F1. En terreau dans rempotage, oh merde. On c'est le pot. Du fertiligène. suis à du standard. Hein. Il n'y a pas de dos ce Ça va rester que deux, bah maintenant que deux semaines. Ça va le faire. Non, je vais les rempoter J'ai profité de les acheter 15 jours avant à Gamefair pour les forcer. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer dans 15 jours, enfin, même non, c'est dans 16 jours maintenant. Ouais, ceux-là, ouais, sans taille parce que j'ai jamais trop compris comment ça marchait la taille. Je préfère rester ça comme ça et j'ai pas trop le temps. Il doit y avoir une technique sûrement pour les tailler. Mais bon, moi, voilà un peu sa nouvelle maison. Maintenant, il est rendu chez Bubu, puis chez Vert. Voilà Il va avoir de la place. On va être heureux. Voilà. Vous voyez, c'est un vieux truc hein, quand même. Ce que j'ai fait, c'est archaïque. Pas trop joli mais c'est une bonne tente de rempotage parce que la terre est basse hein <rire> hop au oh, Il et encore plus magnifique allez moi ces racines Attends, je vais mettre du terreau sur les feuilles il faudrait que j'enlève ça il faut défriser bien défriser Bien mettre du terreau de chaque côté, surtout tasser, bien mettre au centre. c'est faut savoir quand même. Les veganes, hein, je leur fais un clin d'œil, ils vont pas être contents. Mais pour moi, ils mangent des plantes. Manger un vegan, c'est sauver la terre. J'arrête de taquiner, vous allez revenir m'attaquer encore. La viande, quand même, c'est la vie. Si on avait pour nos nos éleveurs dans, en France, qu'est-ce que ça serait la France Une friche. Putain, ouais. Que je les pousse un peu. Je vous parle là et je fais des conneries. Ce terreau, c'est poursuivre les feuilles. faut bien tasser voyez, ouais, tout est bon dans le cochon. Un bon steak de il n'y a que ça devrait. Le gras, le sucre, c'est la vie. Ah. Que je reprenne le troisième pot. On ça, ça dit, <rire> bah ça, ouais. Ah, y, a, y en a. <rire> Ah, Audrey ça pas le petit coucou me disait quand allais-tu passer sur google impeccable alors bon c'est pas facile là Je lui faut un peu de terre aussi la tronche faut bien démêler les racines vous voyez là c'est une racine qui va aller dans le sol faut surtout bien les démêler avant de. Et là, il y a trois quarts de terreau. Enfin, J'en ai peut-être pour bien assez de terreau. Il va pas être. Ouais, ouais. Ou alors un trépied. Ah bonjour Chris. Il va falloir que je m'équipe un peu. Hop. Alors, il est pour au centre. Bah, je vais les mettre, ouais. Hop. Ah, ça se remet à pleuvoir. Ou alors, les salades. On a à en mettre là. Bah, ouais, de son. Ça va être. Au lieu que il y en a bien qui. Ça va être plein. Oui, mais là, il y a des feuilles de chêne qui s'en aient toutes seules, là. Oh, peut-être, oui. Ouais ouais, bah, oui, peut-être. Et oh, ça, ah. c'en est une, ça, c'en est une. Oh, ouais, un. Hop. Bah, les deux autres, là, il va falloir les remplir, parce que... Hop, oh, merde. Ouais, mais... je se sert pas forcément de... Ah bah oui, il y a une patate dans là. Attends que je vais y nettoyer. Après, il faudra plus y mettre... Oh, ben elle a arraché qu'elle brousse, salade, là. Mais il y a la patate à côté. Bah oui, je pense qu'elle doit être petite, la patate. C Hop. Et ça, je vois. Je vais les... Pourquoi tu fais à mettre là, celle-là Hein Bah non, mais c'est que j'ai un rends pote. Mais toi, les melons bah, oui. Bon, ils étaient pas arrosés comme il faut, hein. Oh bah hier quand je les ai achetés ils avaient le terreau tout sec. Il ouais, bah, si y, y en a d'autres ils étaient mal en point. Je les ai pas pris quand même. Le sabrou, euh, veux, euh... Ah bah ils font à l'économie. <rire> bah oui vous voyez que ça gèle. aussi à tronche oui, c'est bien la pratique tue, ça à la, à la, à la ouais, on aurait pu la tuer la torte ça les congénères aurait pas été dans le temps le j'aurais balancé ouais. Alors voilà, après, oui. il voilà. n'y a plus de place dedans. dans elle est bien grande. <rire> euh, Qu'est-ce que je vais faire pour là-dedans Pour là-dedans, pour là-dedans. Oh, Alors tu leur fais voir au gars là-bas enfin tu dois pouvoir enlever tout après non non mais ça va où sur ton site oui là en direct non, non. <rire> il va casser il va son Facebook. oh non c'est oh, bah non tu mets, tu mets la bouteille sur le côté euh, ouais mais J'allais chercher la salade En premier. Ouais. ouais. Hum. Hop. Ah ça pleut bien. Une feuille de courgette, ça doit être une limace ou ah, purée, ouais. bizarre, hein une à purée le terreau, un belle racine quand même. J'y manquerai pas ouais. Si si on ne voit plus dans le village, c'est vrai que dans ce village, il n'y a pas grand monde qui en vaut la peine, mais ça, c'est On fait ce qu'on fait et puis c'est tout. Ah non, pas prévu ça. Pas besoin même, je crois bien que c'est bien parti des fois on s'attend pas à ça mais hop mais je dis à rien c'est on a les yeux partout bah, ça aide bien c'est vrai ça <rire> en plus ça sera retransmis. Ah bah mais il y en a une autre qui est mangée là. Et oh Ah oh bah avec ce temps de flotte, ouais. A deux. Oh merde ah. Après ouais, je pas que ça les autres affaires. Bah il va falloir regarder. Quand même en dedans, dans le trou, hein. Oh non retour je vais en mettre autour. C'est si je mange toutes les courgettes, elle bah va pas le faire. On va mettre de la farce. Hop ne sont pas emmêlés voilà. bien toujours tassé centré c'est pas évident oh, purée. le terreau est pas en mode bien sûr Bah, C'est qu'elles viennent de dehors quand on ouvre la serre. Ah ben, je suis bien obligé. Bah, quand ça fait 40, oui. Déjà, l'autre jour, je n'ai pas ouvert. Je n'avais pas arrosé. Je ah. vais voilà. Ça a dérouillé. Et là, elles sont de sortie, les cagouilles. Je J'ai pas mis remis toutes les pierres, là. Hop. Ça, assez, là. Un petit coup d'arrosage. Non, pff, ça il regardera pas. Euh, c'est pas. Euh, c'est pas bien tassé ça. On oh, va bah surtout là-bas les melons qu'il a. Il y en a une là, Et après à l'extérieur il y en a une grosse là. Ce ici, si je peux. Ouais. Et donc, bien ce pour, il va se casser. Euh, on il un peu moins grand. On mettre un petit fond. Voilà. Hop. des secs dehors. Alors, ils sont c'était c'est pourtant j'ai arraché le plus de verbes possible tu vois là Bah là ouais c'est propre Oh bon, non c'est pas propre Il y a plein d'articles des fois Bah dehors mais ça, ça, ça m'en est plus rien est ça, est des... Dans les framboisiers ouais. Ah oh, là j'ai été obligé de le... tout torduit Ah, faut bien. Il faut bien que ça pleuve. Pour les semis, 7 mm, là c'est bien. Pas bien pour ce que je voulais faire, mais bon. Bah, c'est bien que ça pleuve. Ah bah surtout les le long de la LGV les cagouilles. Ouais, ils aller voilà là, là il vient émecter. Bah ah bah ouais. Elles sont de l'autre côté ouais. les cagouilles. Ah bah là j'ai pas nettoyé moi. Hein, Ouais, ouais, le long du mur. Ici, si, j'aurais pu y aller. Oh. Ouais. Si. Ah bon, ah, passer à la casserole. Si, il mouillera pas. Parce que là, je veux, je veux pas y avoir. Là. là, est là. Ah, allez, là. Anasta et fin. Deux, là. Et tu crois qu'elle tient Là et là. Bah, oui, elles peuvent, hein. Ça va pour vite, mais... Ça se déplace. Alors, oui, voilà, ça peut bien ça. Ah, c'est Ah, on va voir comment C'est pas la même variété. <rire> ouais, ouais mais les, les, les, les voisins ont bah, les autres ont pas voulu semer. Bah, tout le maïs est semé impeccable. Est que... bah, ils non, ont mais même pas le, repris. Le, le pour, hein, le pousse, mais... Ils ont même pas repris leur terrain. Mais, mais aider, bien, pas, non. Bah non les, les autres ils ont des ouvriers ils ont même pas réussi à semer. Ah, tu me l'as piqué Je t'ai piqué hier à midi, tu vas me le rendre <rire> Non regarde-le. Si t'arrives à le partager, ça sera bien. Ou alors envoie-moi une petite photo. Ah, tu veux pas le partager C'est pas gentil ça. T'as tout le temps été gentil. Avec moi depuis. T'aimerais me des melons oh, tu peux bien le partager sur toute la sur toute la France, le petit soleil. Ah oui, ça oui, mais bon, je dirais rien en, en direct, Mika. J'en pense pas moi. Ah bon Des pots de confiture alors j'ai plus trop de place là-dedans <rire> ce qui est bien c'est que ça <rire> surtout qu'elle est super super gentille c'est sympa que tu sois mis sur gmail comme ça je pourrais voir les petits pouces que tu me mets la prochaine fois <rire> pour cela ils ont l'air un peu plus balèze Oh bah voyons là j'en ai eu trois sur la bâche. à son dehors mais.. Ah oui, Faut pas 40. C'est. vont faire des lambeaux de ça. Ça serait dommage. Si j'y vais, il y en a peut-être un qui va me sortir au fusil. Si tu vois ce que je veux dire. Mais bon. J'en connais certains. Ils ont bien. Ils ont bien dû y aller. Ah bonjour Lily. Et encore en live, en potage. Bon là ces premiers melons, je les ai achetés. Pour te montrer. Une marmande, une Saint-Pierre. La forêt de tomates, et courgettes. Les aubergines que j'ai acheté Et là, on pote Bah ouais. Et comme c'est des c'est des hybrides Anasta, ça me permet de gagner un mois par rapport à ma serre qui n'est pas assez chauffée. Pour les plantes tomates, je triche pour Ça c'est les miens. Vous voyez, ils ont bien évolué depuis. Et c'est vrai que pour melon, à la prochaine, Mika. C'était avec plaisir. mange du terreau ça qui est pour merci je pour tarder puis ça fait déjà 33 minutes <rire> Ah bonjour julien on veut pas le temps passer hein. vous entendez ça pleut sur la bâche de la serre Bien. bien arrosé ouais je trouve que c'est sympa j'avais pas le temps de faire des montages là, ce week-end je voulais aller faire un tour de champ mais ça sera la prochaine fois ça sera vibroculteur dans le coup euh, le week-end prochain sauf si le 1er mai j'ai le temps d'aller dans les champs si ça pleut pas et bon j'avais 15 jours d'avance. J'avais 15 jours d'avance. À... J'ai dit... Ouais, J'en ai 75. et là ça tombe. Impeccable pour les maïs Et petit tournesol. ça. Hop. Sous la serre. Ouais. ouais, je les ai vus, c'est vraiment super ce que tu fais. Ah bah déjà que on a semé dans le frais. On a semé dans le frais. Alors. C'est déjà bien germé. Bon, juste différencier par des pots carrés mais je vais quand même mettre bah non moi je trouve que les tournesols ça a bien levé le, le souci que j'ai ça elles sont heureuses <rire> c'est le temps au cagouille ça alors je différencie quand même même si c'est des peaux ronds de peau carré un ça la coquine ce qu'elle a fait cette nuit là, à la cagouille et là comment comment je vais faire Faut encore attendre 15 jours ou alors il va falloir que Parce qu il y a des ah ouais les racines commencent déjà à sortir des mais... temps c'est des grands pour ah. sur les pièges à ah bah je regarderai alors, et là moi c'est les kagouilles. Ah à euh, des jours là. C'est des cagouilles. On a le coup. Celle-là. Je vais Enfin ah, j'ai rencontré euh... pour un live. C'est voilà. compliqué, j'ai réussi tout à l'heure à le faire. Pour comparer la différence. Celle-là, Saint-Pierre, va rester 15 jours encore. Avant les gelées, après. il ouais, y a des murs de pierre. Je sais pas pourquoi expliquer ça. Pas mais... bon, facile avec une main. Purée, c'est lourd. Et mince, plus de pas dans le Attention, Hop. ça vous allez voir dans un mois et demi, ça va faire des sacrés. C'est des trombolinos. Trombolinos, je sais plus, j'ai peut-être oublié. Oh non, on est à 7. On va peut-être arriver à 15 mm, mais je pense pas que ça inonde quand même. Pour sûr, c'est impeccable. les trombolino c'est après faut pas qu'on confonde. Qu au gis d'estampes petit marron trombolino 20 mm ah, ça fera du bien comme ça voilà quelque chose pour te carrer pour ça que je les mets un par un j'ai pas mis assez de terre ah mince c'est pas évident je sais que dans le sud euh, ouais. sur Toulouse sur Toulouse ouais, ils doivent pas avoir trop d'eau faut surtout bien bien centré vous pensez que ce plan va faire 5 mètres carrés de circonférence ah dans le pas de calais c'est bizarre se disant que dans le nord ça peut tout le temps qu'ils disent voyez que c'est des préjugés ça encore espérons qu'elle vienne chez vous. Là, elle est à l'Ouest. Elle devrait pas tarder chez vous. Je vous en partage volontiers. Moi, je prends 30 mm et après, ça peut faire beau pendant une semaine. Surtout le week-end prochain. Moi, j'aurai pas le temps de vous faire parce qu'il y a les blés qui sont au stade dernière feuille. Et il va falloir faire. La protection. Ah, Audrey, tu as eu trop d'eau. <rire> C'est moi qui te l'ai envoyé en plus, ça venait de l'ouest. Je suis pas gentil. Faut mieux que je partage le soleil. Hop. Ça bouffe vachement de terreau ça. Je pense que les cabanes sont assez grandes pour qu'elles tiennent. Ah ouais, ça c'est sûr qu'il faut mieux du soleil, que. Ça c'est pas agréable. Pas bonne journée. Hein. C'était sympa ça n'a pas d'être passé mon dimanche surtout les haricots sont en terre c'était sec quand même hier soir mais là ça va être impeccable pour mes haricots verts j'ai fait des delinelles Oxinelle et... et des rudis euh, non j'ai pas fait de photos sur instagram mais pour que j'en fasse de ah bah si si si je suis bête j'ai dû faire ou sur Twitter, je sais plus, à force. <rire> Et pour sûr, les haricots, ça va être impeccable. Alors, ça, ça s'appelle Trombolino. En plus, j'ai re le terrain, c'est du limon. Ah, il n'y a plus de place. Là. La table de rempotage n'est pas assez grande. Hein. Ah ouais des, des nouvelles de des petits rescapés. C'était vraiment pas chouette il y a trois semaines mais vous voyez comme quoi faut pas jeter les plans. Je pars du principe que un plan enlevé et un plan sau à sauver c'est quand on est on nous jette pas nous alors les plantes c'est pareil. Ah, J'avais pas vu. C'est marrant. Il y a la, la coque du trombolino. Et là, ça va dégringoler. Les trombolinos. Vous voyez, ils sont marrants. Ça, ça ressemble un peu à une courgette et une courge. Et vous tapez trombolino sur internet, vous allez euh, voir euh, que c'est. Euh, c'est des trompes en fait, comme des trompes. Alors moi je vais vous laisser. Je vais essayer de finir de rempoter tranquillement. On arrive à 45, 44 minutes. Je vais vous souhaitez un bon week-end et merci d'être passé.